Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui m'a pris, je crois, le plus de temps de toute ma vie à monter parce que c'est la vidéo qui m'a pris à peu près trois semaines et demie de tournage, qui m'a fait faire le plus de montagnes russes émotionnelles, qui m'a créé le plus de doutes, qui m'a mis dans des positions corporelles compliquées. Je ne me suis jamais autant pété le dos pour une vidéo, mais euh, c'est une vidéo dont je suis hyper fière parce que j'ai l'impression d'avoir vécu en temps réel une évolution euh, de moi-même, que j'ai fait un développement personnel en temps réel. Et du coup, j'espère que, que ça va vous plaire et que, que ça vous mettra un petit peu de baume au cœur pendant cette période un petit peu compliquée. Allez, j'arrête de blablater parce que je sais que je blablate toujours beaucoup trop et je vous laisse avec la vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces bleus et puis abonnez-vous si c'est pas fait. Hello Comment est-ce que ça va la team confinement Est-ce que vous aussi vous êtes dans un mood de « Oh, je vais trop faire ça !» Deux minutes après, Voilà va à demain. On va arrêter de faire genre « Ouais, c'est trop bien, c'est une expérience de ouf, on va être hyper productif, la vie est incroyable, elle nous fait un cadeau qui permet de faire respirer la terre. » Oui. Mais euh, mais on en parle après, on se contente de vivre l'instant présent et de vivre du mieux qu'on peut. Je me permets d'interrompre vos programmes deux petites minutes. Je suis en train de faire le montage de la vidéo et je me rends compte que je suis pas dans le mood le plus positif de la Terre parce que normalement je suis quelqu'un d'hyper positif et là je trouve que, que je traîne un petit peu de la patte. Je me permets cette interruption pour vous demander d'excuser cet excès d'humanité. Bref, il y a 10 minutes j'étais dans mon canapé et j'étais en train de me dire je ferais bien une pâtisse, mais jolie. Et euh, une heure avant, j'étais sur mon balcon euh, par terre, parce que je n'ai pas de chaise de jardin. Et j'étais genre, c'est pas mal, mais il faudrait faire un truc pour la déco. Donc j'ai cherché quelles étaient les jardineries qui livraient des plantes. Y a pas. Bonjour, en fait, c'est parce qu'on a dit produit essentiel. Voilà. Ah Idée génieuse, tu as des poscas qui traînent quelque part dans la maison. Prends les poscas et fais les plantes sur les murs. Il fait beau, j'ai envie d'être dehors, j'ai pas envie d'être sur un écran. Qu'est-ce que je peux faire de cool de mes 10 petits doigts, de mes 10 petites saucisses cocktail Pour faire quelque chose de chouette Oh là là, il faudrait tellement que je fasse une manucure C'est parti, Posca Les doigts Le look street artist Et on y va Si c'est moche, vous vous moquez pas de moi hein. C'est une tentative, c'est une folie de confinement On est d'accord que tout ce qui se passe en confinement Reste en confinement J'ai chez moi une étagère Remplie de matériel De création, soit du matériel numérique Soit du, maté du matériel de dessin et j'ai ce très joli panier qui est rempli de merde. Qui est rempli... Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a des tonnes et des tonnes de Posca, de toutes les couleurs. J'ai de la vraie marque Posca, j'ai aussi des sous-marques. J'avais acheté ça quand je pensais que je voulais devenir une artiste complète. Du coup, bah, écoute, hein. Je pense que c'est le moment de les vider. C'est mon tapis de yoga avec un, un plaid par-dessus et mon oreiller parce que j'ai fait la sieste là tout à l'heure. <rire> Je vais peindre tout ça. Je me suis fait une petite... Euh, comment on appelle ça Liste. Un tableau sur Pinterest avec des refs de choses que j'ai bien aimées. Tu vois, hein, c'est mon univers, c'est mes couleurs, c'est machin. Ça se trouve, un jour, je serai méga connu et on dira Ah oh là là Dans son appartement où elle a vécu, elle, avait 6 000 oeuvres, elle a des une œuvre, elle l'a laissé pour la postérité. Les gens se battront pour habiter là Plutôt que de faire une playlist YouTube Ou une vidéo avec euh, mes chansons préférées que j'écoute Ou euh, bah, je pourrais pas utiliser les trois quarts Parce que YouTube va me dire Non c'est pas ta musique Et ben au moins comme ça vous aurez sur la fresque Le nom de tous les artistes que j'aime Et que vous pouvez vous faire votre propre playlist à partir de ça Je trouve que sur ce coup là Je suis pas totalement stupide pour vous rendre sur notre Dieu du travail. val on effectue vos achats de première nécessité pour vous soigner, pour venir en aide à des membres de votre famille ou des personnes Et voilà exactement pourquoi exactement ça m'a cassé le mode pendant plusieurs jours. Take me on a treasure hunt. And they sing and dance Vous savez quoi Ça fait trois semaines bientôt que j'ai commencé cette fresque et je crois que je sais même pas en fait pourquoi je le fais. Je crois qu'au début c'était pour avoir une excuse pour être dehors, genre euh, un bon prétexte pour être à l'air frais. Mais franchement dans les trois semaines il y a des jours où j'ai pas du tout eu envie et je me suis dit tant pis je laisse comme ça et je repeindrai quand je quitterai l'appartement. Parce qu'il y a des zones de la fresque que j'adore parce que je les trouve vraiment hypnotiques, genre pleines de joie et il y en a d'autres je les déteste parce que c'est exactement ce que j'ai dans les yeux quand je fais des angoisses et en fait c'est fou parce que cette fresque c'est exactement la représentation de mes jours avec et de mes jours sans. Alors j'ai pris une décision parce qu'en fait c'est carrément ok d'avoir des jours sans, surtout dans une situation qui est si odieuse qu'un confinement. Et franchement, n'écoutez jamais ceux qui vous disent que c'est une super expérience, que c'est le moment d'être super productif, que c'est le moment ou jamais de prendre sa vie en main. Franchement, vous faites ce que vous pouvez avec vos humeurs du moment. Écoutez-vous et prenez soin de vous. C'est le plus important, je crois. Ce qui compte pour moi, c'est euh, quand je suis dans un jour avec, c'est de réfléchir à comment je peux mettre des paillettes sur les jours sans. Je me demande ce que ferait Walt Disney pour rendre la situation un petit peu plus magique. What would Walt do alors, à partir d'aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des paillettes sur les zones d'ombre de ma fresque et je vais rajouter aussi tous les noms des artistes qui m'ont aidé que je trouve hyper important parce que finalement c'est la musique qui porte et je vais aussi rajouter le nom de tous mes proches qui m'ont aidé parce que. mais love quoi! J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que la fresque vous plaît également. Je vous mettrai des, des photos sur Instagram pour que vous puissiez mieux la voir. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que le meilleur remède contre ce virus de merde, c'est l'amour. À la semaine prochaine. Bisous.